Je vais présenter une partie du début de ma thèse qui porte sur l'identification d'OTE via des modèles de classification. Alors, tout d'abord, ben, je vais présenter le plan. Ça commencera avec une introduction. Où je vais faire une petite présentation du contexte scientifique, des données sur lesquelles je vais travailler, ensuite ce que c'est que les OTE, les objets que j'ai utilisés durant mon travail. Et du coup, ben, je commence le contexte scientifique. Alors, tout d'abord, on parle d'une parcelle botanique, comme ça. On va séquencer, on va obtenir des séquences, On un petit tableau comme ça, de séquences. Et du coup, ces séquences, on va les comparer de, de, de, entre, eux, entre elles et on va construire notre matrice de distance. Et notre objectif, c'est un peu de construire une hiérarchie de classe. Du coup, notre objectif, c'est de construire un peu une classification avec une hiérarchie de cette manière et du coup, bah, notre Question de, enfin, notre question de base c'est est-ce que la classification botanique et moléculaire euh, convergent Est-ce que ça correspond même, à, à dans la même chose Et pour cela, bah, nous disposons d'une matrice de distance et des demandes de nature botanique pour euh, connaître la classification botanique. Et du coup, bah, concernant le jeu de données, bah, on dispose de 1502 arbres provenant du parcelle euh, de Viennes. Et du coup, bah, on dispose aussi des noms c'est-à-dire, par exemple, là j'ai pris deux familles sur euh, les 22 dont je dispose. Et on peut voir, par exemple, les ça c'est des spirinuacé et, on, et, ensuite, bah, chaque, euh, et euh, là, C et Luracé. Ensuite, chaque lauras et l'ordre, là c'est des familles, et chacun <coughs> se compose en plusieurs euh, genres. Euh, là, c'est juste les genres on, dont on dispose dans notre jeu de données, c'est encore plus large. Et du coup maintenant je vais expliquer ce que c'est que les OTU. Alors tout d'abord on sait que les espèces sont la première unité de mesure de la biodiversité. Du coup on est amené à vouloir trouver des espèces, le nombre d'espèces qu'il y a dans une parcelle. Et bah, pour ce faire on utilise un peu les OTU, qui signifie l'équipe opérationnelle personnaliste Et en fait c'est plus un, un ensemble un d'individus qui, qui sont similaires entre eux. Et pour ça il y a deux manières possibles. Il y a la classification supervisée qui consiste à mapper les séquences sur des bases de référence. Et du coup, c'est-à-dire pour un élément comme ça, on va regarder sur une base de référence et trouver que c'est celui-là. Mais malheureusement, ces bases de référence ne sont pas toujours complètes. Euh, du coup, on est amené à faire un apprentissage non supervisé pour cela. Et du coup, ça consiste un peu à séparer les individus proches entre eux. Alors, quelles sont les méthodes qu'on va utiliser C'est ce qu'on va expliquer dans cette slide. Alors, tout d'abord, on va utiliser la CH classification hiérarchique qui, qui ascendante, qui est classiquement utilisée dans ce type de données, et qui est un peu une méthode qui est basée sur la hiérarchie, comme en botanique. Ensuite, euh, bah, notre innovation, c'est d'utiliser aussi des modèles à blocs stochastiques, qui sont utilisés en écologie, mais très peu utilisés dans la taxonomie. Du coup... Là, je vais présenter l'objectif. L'objectif, c'est d'étudier la cohérence entre la classification botanique et moléculaire, c'est-à-dire voir si ça converge entre elles. Et pour cela, on dispose d'une un, classification botanique des espèces, des 1502 arbres qu'on a. Et on va faire un apprentissage supervisé pour la construction d'OTE, premièrement via CAH et deuxièmement par SBM. Et ensuite, on va comparer les trois différentes partitions qu'on obtient. Attends, euh... je, je, excuse-moi, ça a euh... un tout petit peu vite. As dit une, tu fais une classification, euh, tu as dit supervisée euh, non-supervisée. Ah, non-supervisée, je ne comprenais plus. Merci. Ok. Du coup, maintenant, je vais passer à l'état de l'art. Tout d'abord, je vais présenter la classification hiérarchique ascendante et puis bah, les modèles à stochastiques. Concernant la classification hiérarchique ascendante, bah, ici j'ai mis un petit exemple pour expliquer, c'est-à-dire qu'on dispose de 6 individus, on regarde ceux qui sont proches entre eux, et du coup dans une première étape on passe à 5 individus, puis à 4, puis à 3, puis à 2, puis on construit notre racine. Ça permet de faire la hiérarchie de nos individus. Et du coup bah, le principe de cette méthode il repose surtout sur comment mesurer cette similarité entre classes, et pour cela nous disposons de 3 plusieurs méthodes d'agrégation de classes et je vais présenter les trois que j'ai eu à manipuler. Alors single et complete linked, c'est deux méthodes qui sont un peu proches. C'est-à-dire que par exemple pour deux ensembles, pour deux classes, bah, single linked ça consiste à avoir le, le, le, la plus petite distance entre deux éléments des deux classes. Ce que j'ai tracé en gris et tout le linkage, bah, ça prend un peu la distance la plus large entre les éléments des deux classes. Et le but étant de prendre la distance au minimale par rapport à ça pour fusionner les classes. Ensuite, il y a une troisième méthode d'agrégation qui est classiquement utilisée en maths, c'est la méthode de WARP. Et qui consiste par exemple, si on a bah, si j'ai trois classes, le but, on considère que j'ai A, G, B, G, C. Les centres de gravité des classes, que état A, état B, placer leurs effectifs. Alors, notre but, c'est de calculer déjà cette distance sur, euh, par exemple, les trois, euh, le sigma AB, sigma AC, sigma BC, qui se calcule de cette formule, c'est-à-dire le nombre d'effectifs de la classe A fois le nombre d'effectifs de la classe B sur Na, euh, état A, état B fois la distance entre les centres de gravité. Et le but, c'est de mesurer combien d'inertie intra-classe va augmenter si on fusionne les classes A et B. Et pour fusionner, pour choisir des classes à fusionner, ben on va prendre cette distance. De, on va essayer de minimiser cette euh, formule. Ensuite, maintenant, je vais passer à, au deuxième, à la deuxième méthode de classification qu'on va utiliser. c'est les modèles SBN. Euh, on montre ben, n, la taille de la matrice, et D. La, la matrice des distances et notre but c'est de par exemple sur 10 éléments ici on peut voir qu'il y a 4 angles 12, 3 angles 2 et 3 angles vert alors p ce serait 3 c'est à dire le nombre de classes qu'on a puis c'est la probabilité de connexion entre les classes. c'est la matrice des connexions entre les classes. c'est à dire ici puis 1, 2 c'est la probabilité c'est un peu ce, cette épaisseur de ligne Ensuite, Z, c'est la classe de chaque individu, c'est-à-dire sa couleur. Et Alpha, la probabilité a priori d'appartenir à une classe. C'est-à-dire que pour dire que, par exemple, l'élément 6 est bleu, il faudrait que la probabilité a priori d'appartenir à la classe bleue soit la plus grande des trois. Et du coup, maintenant, je vais un peu plus expliciter les variables. Alors, bah, N, c'est le nombre d'individus donc donc K c'est 1562 pour le jeu de données, D c'est la matrice des distances, ensuite B c N, qui sont des éléments connus, ensuite le P c'est pour le code couleur, pardon j'ai oublié, pour le code couleur, le vert ça correspond aux éléments connus, P c'est des éléments qui sont inconnus mais qu'on peut fixer nous-mêmes. Et le rouge c'est des éléments qu'on cherche à approximer. Alors euh, bah, ensuite N c'est le nombre d'individus comme j'ai dit, T la matrice des distances le nombre de classes ensuite il y a lambda, la matri une matrice euh, p fois p c'est-à-dire nombre, nombre de classes qui représente la distance entre euh, deux séquences cla euh, de classes différentes et ensuite une loi de poisson de paramètres euh, lambda Q prime pour euh, chaque classe ensuite le, le Z c'est la classe de individu Alpha c'est la probabilité a priori d'appartenir à une classe et les trois éléments, c'est ce qu'on essaie d'approximer à chaque fois, et du coup maintenant -moi. tu es... Excusez-moi, oui. la loi de poisson c'est un résultat de... Enfin, ça fait partie de la méthode, le fait que la liste, la, la liste entre les séquences, voilà. enfin le, la, la matrice lambda, euh... enfin le fait que ça fait lambda-cupule enfin, lambda comme si une note de poisson c'est un résultat issu de la méthode, Oui. oui. Okay. Il y a des variantes. En fait, il y a soit utilisé le, mo le modèle à distance, soit le modèle binaire. Okay. Et dans le modèle binaire, c'est plus un okay. pi. coup, c'est une loi de bernouille. Okay. Et du coup, maintenant, je vais passer à euh, au résultat. Alors, tout d'abord, je vais expliciter dé la démarche que je vais utiliser. Okay. Alors, Tout d'abord, on part sur les ordres. On va essayer de retrouver les familles qui appartiennent à ces ordres. Et du coup, comparer avec la botanique, tout, on va la faire avec les deux méthodes, qu'on va comparer d'abord entre elles, et puis ensuite on va comparer ces deux méthodes à la botanique. Et maintenant, je vais expliciter, des, pour cela, j'ai utilisé ces trois, trois orbes, c'est les alphales, les, les doracs les et les spinuracés, excusez-moi les noms biologiques. Alors concernant les Ericades, je vous expose un peu l'arbre complet de cet ordre. Et en rouge, ce que j'ai mis un peu en rouge, ici par exemple, c'est un peu les éléments que je vais, que je, dont je dispose dans le jeu de données. Alors maintenant, je vais expliciter l'arbre par rapport au jeu de données. Alors on peut voir que les Ericades, ça se décompose en Epanacées, les Sipitacées et les Sapotacées. Et du coup maintenant je vais, exprimer, euh, je vais expliciter les tables de distance. En fait euh, concernant ces tables c'est les distances moyennes entre euh, les différentes familles. Et ensuite ici c'est la distance minimale entre euh, les différentes paires de familles. Et du coup maintenant je vais expliciter les résultats de nos classifications. Alors euh, on a appliqué une première classification via SPM, une deuxième classification avec Serge euh, Single Linkage et une troisième. Une troisième avec CH On a obtenu les résultats, puis vu que CH c'est c'est assez différent des deux premières méthodes, dont la plupart des orques qu'on a testé. Du coup on a préféré juste comparer entre la botanique et SBM, puis la botanique et single, et la botanique et SBM et CH single. Dans ce premier exemple, bah, j'ai un peu codé en douille la matrice. Les deux, les deux classifications qui sont les plus, proches, les plus proches entre elles. Et du coup, on peut remarquer que pour la botanique, c'est assez proche. de Pour la classification botanique et la classification SPM, elles convergent assez bien entre elles. Et du coup, pour interpréter ça, on peut dire que si on regarde un peu les distances moyennes, on peut regarder que les distances intra qui sont ici, en diagonale, sont très petites par rapport à, aux distances inter et du coup, ça explique un peu mieux pourquoi on a eu un très bon résultat pour des SBM. Ensuite, maintenant, on va parler des lorales. Tout d'abord, j'exprime encore l'arbre botanique complet. On peut remarquer que les deux familles que j'ai utilisées sont les cycuranacées et les loracées. Et du coup, ben là, je vais exprimer l'arbre botanique on a 131 dans les heures AC et 8 dans les 6 par une assez. et là je vais expliciter la table des distances on peut remarquer que quand, durant le premier exemple on a des distances très petites par rapport aux intra très petites par rapport aux inter et du coup on obtient un peu, on fait nos classifications SBM et CRS single on peut remarquer que ici bah, l'adéquation entre L'adéquation entre la botanique et CRS single, c'est de 100%. Cela peut s'expliquer par le fait, tout d'abord, qu'il n'y a que 8 éléments dans les 7 pieds minacées et par le fait que bah, les distances moyennes, et la distance moyenne intraclasse pour cette famille est assez grande comparée à celle des loracées, qui est une famille assez difficile, d'après ce qu'on dit, à classer. Et du coup, on peut remarquer que j'ai mis un peu de schéma, c'est-à-dire que bah, les partitions SPM et botanique et CRH sont presque identiques, mais entre en noms pointiers, bah, j'ai mis CRH et botanique. Et du coup, ensuite, là, on va parler des chiens qui en a. Je m'excuse, je me suis trompé sur le nom au début. Alors, euh, concernant les familles qu'on va utiliser, c'est les rubacées, les neuganiacés le et les aposymacés. Alors là, j'ai explicité l'arbre par rapport aux données, ensuite les tables des licences intra et interphaniques, euh, ensuite minimale et, moyenne et minimale. Ensuite, concernant bah, les résultats, on a fait nos classifications, on a obtenu des classes qui ressemblent pas trop... Enfin, des classifications moléculaires ne ressemblent pas trop à la classification de une une interprétation générale. Ensuite on peut remarquer que les deux classifications SBM et CH single sont assez proches, sont plutôt proches par rapport à la classification botanique. Cela peut s'expliquer par le fait que si on regarde ici les distances intra, ben c'est à peu près le même ordre que les distances inter pour 98, 137 et 126, ou même pour la première ligne. Et du coup ça fait qu'on se retrouve avec des famille botanique des éléments appartenant à une famille botanique qui se retrouvent dans plusieurs classes et surtout il y a une classe CA un single avec un seul élément du coup ensuite pour conclure dans ce travail nous avons comparé les classifications botaniques et SPM et jusqu'à maintenant on a pu remarquer l'influence des distances interclasses et intraclasses sur les résultats c'est à dire que plus la distance interclasse est propre et grand par rapport à la distance intra on se retrouve avec nous dans classification. Ensuite, concernant les perspectives, bah, nous allons continuer l'exploration des données guyanaises sur ces arbres et essayer de retrouver des gens appartenant aux famille pour voir si d'un niveau taxonomique à un autre, on peut, se on peut, voir, on peut trouver beaucoup de différences. Et ensuite, bah, la carité, on va. Aussi procéder à la caractérisation de la biodiversité via les paramètres SPM, c'est-à-dire le lambda que j'ai exprimé auparavant. Et ensuite, bah, on va explorer aussi la possibilité d'utiliser un outil informatique qui est les temps traîne pour pouvoir faire un grand passage à l'échelle. Surtout que le SPM, ça marche pas très bien à partir de 2009, Et du coup, je vous remercie pour votre attention.